Salut les digitales, j'espère... Il y a une oreille de chat qui passe... S'il vous plaît, votre anus dans le micro. Merci, merci. J'ai pas du tout ordonné mes idées, je sais pas du tout comment je vais raconter les trucs. Je le fais avec l'émotion du moment. <rire> Salut les digitales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je savais que j'allais faire depuis longtemps, mais que je suis excitée de faire parce que euh, c'est un peu la restitution. C'est la restitution du plus gros et du plus long projet que j'ai jamais mené dans ma vie. Une de mes créations a été exposée pour la première fois dans le cadre d'un énorme événement d'art contemporain qui s'appelle La Nuit Blanche, donc si vous êtes parisien, euh, normalement vous connaissez parce que c'est aussi célèbre que la fête de la musique, c'est pendant une nuit, dans plusieurs endroits dans Paris, il y a des œuvres d'art contemporain, des choses un petit peu strange ou un petit peu interactives, qui sont placées, installées, des performances, et donc pour la première fois de ma vie, j'ai collaboré à une œuvre qui a été exposée dans ce cadre, dans le cadre de La Nuit Blanche. Et, et c'était fou, c'était ouf, c'était fou Je vous ai déjà parlé d'une entreprise qui s'appelle Atem, qui fait de la scénographie urbaine, ils ont les Chantons, les réuni 5 artistes visuels pour collaborer à une œuvre géante de mapping, et l'idée c'était que moi je fasse le son, de, enfin, en tout cas une partie du son de ce mapping géant, et je dis géant à juste titre parce que c'était quand même sur 75 mètres et la thématique de l'œuvre. Quand même, je vous la révèle, c'était la machine à rêve. Et chaque artiste proposait un rêve, en fait. On a commencé cet été. J'ai fait, euh, au début, beaucoup de recherches pour euh, pouvoir produire des sons qui accompagnaient vraiment les artistes, qui étaient vraiment... Euh... Bah, la version sonore de ce que leurs images racontaient. Je me suis beaucoup amusée à faire euh, de la compo, euh, beaucoup de sound design aussi. J'ai fait beaucoup de, de, de sessions d'enregistrement de bruitage, j'ai beaucoup de chasse de sons dans la nature. Notamment, il y avait un des artistes, il ne voulait pas de sons synthétiques, il voulait que euh, des vrais sons, pas des sons créés par ordinateur, juste des, des sons qui existent vraiment. Donc j'ai dû aller avec euh, des micros euh, dans la vie, dans la rue, dans la nature pour enregistrer des, des vrais sons organiques. En plus, il voulait aussi pas mal de sons de l'intérieur du corps humain. Je me rappelle, j'ai enregistré mon OK pour avoir un son un peu sympa de l'intérieur du corps humain. On a fait aussi une session d'enregistrement dans un studio d'enregistrement à la cité de la musique. Il y avait des instruments partout. Il y avait tous les instruments possibles et inimaginables. Et c'était trop bien parce qu'on a enregistré des voix. I donc avec un ingénieur du son et tout, euh, moi je faisais la direction artistique en mode euh, euh, cette phrase un peu plus comme ci, cette phrase un petit peu plus comme ça. Euh. Euh, on a fait de l'enregistrement de musique, on a fait de l'enregistrement de bruitage. Et alors ça les bruitages, les fous rires, les fous rires. Euh, en l'occurrence là on devait euh, faire des bruits d'os qui cassent. Bah je vais pas vraiment casser des os en fait parce que j'ai pas la force et puis j'ai pas la matière première sous la main. Du coup, on était en train d'utiliser des pâtes et de casser euh, des pâtes, euh, comme les pâtes à manger, pour, euh, pour essayer de reproduire ces bruits d'eau. On s'est pris un fou rire aussi parce qu'on voulait faire des sons de vibrations euh, bah pour l'artiste qui voulait des sons du corps humain. Donc des vibrations comme des vibrations internes. Et, euh, et j'ai ramené un vibromasseur que j'avais eu de l'époque où j'étais journaliste pour faire des sons et du coup on essayait d'enregistrer ces vibrations là et elles étaient dingues et même l'ingénieur du son nous a dit non mais ce son est fou on dirait le son d'un drone parce que c'est des gens aussi qui sont passionnés de captation de son et ils n'avaient jamais entendu des sons pareils Tiens c'est bizarre on va essayer de faire du son avec un vibromasseur et euh, non c'était franchement c'était hyper drôle c'était des bons moments ce qui était euh, émouvant aussi pour moi c'est que je joue du violon depuis que je suis petite et euh, ça avait été un peu une aventure dans ma vie de, de jouer du violon au conservatoire, de rentrer au conservatoire, de jouer du violon euh, assidûment et de faire plein de pratiques musicales. Je me sentais un peu comme si j'avais jamais vraiment rendu euh, hommage euh, au conservatoire et à mon prof de violon parce qu'ils m'ont quand même poussée pour faire des choses de dingue. Et alors certes, j'ai joué du violon euh, dans les boîtes de nuit en Europe quand j'étais euh, lycéenne et jeune étudiante, mais euh, c'était pour moi plus un loisir et plus un kiff. Et là, du coup, j'ai pu euh, enregistrer une session du violon à la Cité de la Musique et que ce, cet enregistrement, cette interprétation soit diffusée le soir de la Nuit Blanche. Et je me dis quand même, tout cet investissement de la part de mon prof de violon pendant des années, pour que je me concentre, pour que je fasse mes gammes, pour que je bosse, a payé, puisque j'ai joué du violon devant un public pour un grand événement d'art et... Euh Rien que pour ça, au moins, j'ai l'impression d'avoir coché la case, check, c'est bon, j'ai pas fait toutes ces études de musique pour rien et j'espère que mon prof de violon est fier et... suis Christophe ça... <rire> Lenz, si jamais vous voyez cette vidéo, j'ai pensé à vous. Après, ce qui était fou, c'était l'installation de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que tout le temps de préparation, bah, finalement, on bosse sur ordinateur, on bosse sur un petit écran et arrive le moment où on va aller projeter les images in situ, dans la vraie vie, sur le vrai monument. Et là, on voit le travail qu'on a fait qui prend vie sur 75 mètres j'ai eu un peu le, la tremblossance, un peu comme la petite larme, parce que bah c'était fou, quoi. Et ce son, il était là, il existait, je l'avais créé. Et était pas... Il était plus juste de l'ordre du fantasme. Il était vraiment là, il était vraiment diffusé. Et j'avais un peu les chocottes que ça marche pas. Et quand j'ai vu que ça marchait et que ça prenait cette ampleur, c'était... Euh... C'était ouf, quoi, de voir ça couleur aussi bien aux images. Je vais vous mettre maintenant un peu les images de ce que ça rendait euh, en réel le jour J, avec le public qui passait, qui regardait, qui applaudissait. Ce qui était important à retenir, en fait, avec cette expérience, c'est que... Euh, dans la vie, j'ai un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que même si je sais que j'ai fait des choses qui sont bien et dont je peux être fière, j'ai toujours l'impression de ne pas être assez à la hauteur. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou parce que c'est moi ou, ou quoi. Mais c'est toujours un petit peu dur. Et... Euh, pendant ce projet, il y a des moments où j'ai douté, il y a des moments où je me suis dit ralentis, euh, ne mène pas le travail à son terme parce que, inconsciemment bien sûr, euh, les gens vont se rendre compte que que ton travail est nul à la fin quand ils vont l'entendre terminer ils vont dire ah non mais euh, c'est pas dingue en fait ce qu'elle a fait c'est oh là là c'est pas génial Enfin, j'entendais plein de voix qui me critiquaient et je me suis mis un, un gros coup de pied aux fesses à coup de, de, de phrases inspirantes sur Pinterest à coup de, euh, de podcasts euh, motivants bienveillants pour me dire euh, non euh, arrête d'écouter cette petite voix qui dit qu'une fois fini ce travail sera nul et que tout le monde va s'en rendre compte juste Fais-le, tu t'es mis d'accord avec des artistes, avec la direction, il euh, y a des choses qui sont établies, maintenant il faut produire, il faut les exécuter, il faut les réaliser, donc euh, on y va, quoi. on va au bout et euh, même si ce n'est pas le, plus, le projet le plus ouvissime que tu auras fait sur cette terre, bah, au moins ça sera un projet, ça sera une première référence pour ton book, ça sera un premier gros truc de ta nouvelle vie de designer, ça sera euh, le premier, ça sera très bien d'être arrivé au bout, et ça sera très ouf de voir quand même un projet si impressionnant prendre vie. Et franchement, le moment où ça arrive, le moment où ça prend vie, le moment où ça existe, même si j'espère que je ferai encore mieux à l'avenir, comment ça... Et je l'ai fait quoi Et c'était dingue Et c'était important pour moi de faire cette vidéo Déjà parce que quand je la regarderai dans 20 ans, euh, j'espère que je la regarderai en souriant en me disant « Ah oh là là, c'est un beau souvenir !» Et parce que euh, j'avais vraiment envie de transmettre le message qu'il n'y euh, que a, a jamais rien de trop grand. Si vous y croyez, si vous avez envie de le faire, si vous, vous bougez le popotin, que vous ne lâchez pas, que vous allez au bout du truc, bah, le truc il se réalisera. Enfin, C'est possible en fait, ça peut exister, mais ça dépend pas des autres, ça dépend de vous et de votre capacité à toujours euh, crocher dedans et à dire « J'y vais ». Et franchement, la sensation qu'on sent à la fin, c'est un truc de fou. <rire> je vous le souhaite à tous un milliard de fois. Sur ces bonnes paroles, je vais arrêter là cette vidéo parce que je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Je vous embrasse, comme d'habitude. Je vous souhaite, je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais je vous le souhaite très très fort, encore plus fort que d'habitude. Et euh, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre d'autres aventures incroyables, extraordinaires, comme ça, qui se passeront à l'avenir. Et, et je vous embrasse en encore une fois, je vous aime, vous êtes merveilleux. Des bisous, des bisous, des bisous Ciao